Je voudrais apporter dans cette vidéo un message d'espoir, un message d'espoir important pour vous rappeler une chose. Si on regarde un peu l'histoire de l'humanité, comment on a été malmené il y a à travers euh, les pollutions. Les plus grandes pollution n'est pas les pollutions physiques, ce sont les pollutions émotionnelles qu'il y a partout énergétiquement autour de la planète. Les pollutions mentales avec les systèmes de croyance, euh, les égrégores qui nous, qui nous massacrent depuis des siècles et des siècles, de génération en génération, d'incarnation en incarnation. Euh, ouais. La propagande des médias depuis des siècles et des millénaires qui cherche à maintenir l'ignorance. On se rend compte quand on prend du recul sur notre histoire que les basses fréquences sont voire très actives depuis des siècles et des millénaires sur notre planète. Les attaques, les tromperies sont nombreuses depuis longtemps. Et aujourd'hui, je vois des âmes, je vois des âmes de lumière s'incarner dans l'humanité, en plongeant dans l'obscurité et le chaos. Malgré tout ce qu'on a traversé, l'esclavage, l'ignorance, les guerres, les fausses religions... Il y a encore beaucoup de courage dans toutes ces âmes qui viennent s'incarner. Et vous, faites partie de ces âmes-là. Oui, toi qui m'écoutes. Naître dans des familles sans conscience spirituelle, seul, sans personne pour se guider depuis des incarnations, depuis des siècles. Et réussir à trouver son chemin, à se relever des maladies, à traverser des morts, des deuils, des cancers, des manipulations politiques. Se relever... Et rêvez, rêvez d'un monde de coopération, car c'est bien ce qui se passe aujourd'hui dans cette humanité, dans cette époque que nous vivons. Un monde de sobriété, un monde de simplicité, un monde de respect, un monde de fraternité, d'humanité. Respirez un instant et demandez-vous quelle quantité d'énergie il faut pour accomplir ce miracle. Comment une âme, qui plonge dans ce chaos depuis des siècles, depuis plusieurs et des dizaines d'incarnations, arrive au bout du compte à retrouver ce chemin-là de sobriété, de respect, de coopération. Imaginez la quantité d'énergie qu'il est nécessaire pour réaliser ce miracle. Pouvez-vous réaliser la force qui est en vous pour vivre dans un tel environnement et continuer à évoluer et avancer spirituellement J'aimerais que vous preniez conscience de cette énergie qui est en chacun de vous, qui est en moi et qui est en toi. Quelle que soit la taille de l'obscurité, notre lumière éclaire toujours notre prochain pas. Peu importe la direction que nous prenons, peu importe l'étendue de l'obscurité, notre lumière éclaire toujours notre prochain pas. Et on trouve toujours un chemin. Il y a en nous bien plus que ce que l'on imagine, bien plus qu'un univers entier. Le temps qui a commencé cette année 2020 est un challenge. Non pas parce que nous allons avoir plus d'obstacles, plus de coups durs par rapport à ces derniers siècles. Non, en réalité, il y en a moins. Ça va être un challenge et ça va être difficile car tout devient visible. Et nous devons changer notre confiance et changer notre conscience. Nous devons devenir... Conscient que le système en place n'est pas à notre service. La confiance qu'on lui a apportée n'est pas légitime. On doit reprendre notre confiance et la mettre dans la personne la plus légitime au monde. Toi, moi, on doit remettre notre confiance en chacun de nous. Pour devenir conscient que l'on peut être autonome, dans tous les aspects de notre vie. Nous n'avons pas besoin d'un système politique autour. Nous n'avons pas besoin d'organisation mondiale de la santé. Nous n'avons pas besoin d'organisation mondiale du commerce. Nous avons besoin de relations saines avec les gens avec qui nous vivons, nos familles, nos voisins, les arbres, les animaux, la terre, toute la vie et les êtres qui nous entourent là où nous sommes localement. Je pense qu'il est important de se rappeler de cette énergie qui est en nous. Comment on a pu traverser des siècles et des siècles de chaos, de manipulation, d'obscurité, pour arriver à cette époque. Alors oui, les temps sont durs. Mais il n'y a jamais eu autant d'espoir. Car nous nous réveillons.